Aujourd'hui à Niort Plage, Niort TV est en immersion à la piscine près le roi pour suivre les baptêmes de plongée proposés gratuitement aux enfants par le club de plongée apnée. Le club est présent à Niort Plage pour faire découvrir la plongée à nos jeunes. On a une magnifique piscine, nouvelle piscine de Niort, et c'est un lieu qui est exceptionnel pour découvrir la plongée. Nous accueillons des, des enfants à partir de 8 ans, le, le, la plongée bouteille euh, est ouverte aux jeunes à partir de 8 ans jusqu'à 16, jusqu 16 ans. Ça permet à des personnes de découvrir notre, notre club, découvrir notre sport. Euh, le, la, la plongée c'est un sport fantastique et il y, y a matière à, à découvrir ça en piscine, dans notre belle nouvelle piscine de, de, de New York. Les baptêmes de plongée, ce n'est pas qu'à Plage, ils sont possibles toute l'année avec l'association Apnée gratuitement dès l'âge de 8 ans. Tu as une excellente plongeur, bravo!